Attends, je prends un screen parce que ça fait... Non, non, mais c'est Bouti Battle quoi. Bien. <rire> ah, moi avec Tiens, je avec l'eau Je récupère ma scobble. <rire> je peux pas cliquer sur les items pour PVP mode, s'il te plaît. <rire> le oh. serve a totalement bugué. Ah, mais ah, ouais, je suis mute pendant une heure. De toi, Mister, tu m'as dit de mettre un promo vachement gentil, hein? De oui, rien, oui, oui, oui. enfin, du coup, c'est bon, dans le vide à Bali. Fakin, Non alors je peux pas voler à I... Non, oui, et the sky, et voilà. On risque, ah ouais, j'ai vu vu dans le trou, ça spawn, je <rire> <rire> suis tombé dans le <rire> vide. Ah ouais, il y a trois cubes à côté. Ah ouais. <rire> non mais faut, faut vraiment être du temps pour passer. Attends, oh, je perds un peu de bois. Bah du coup attends, moi je vais sur le lobby parce que <rire> Avec ah, bah, de... on peut faire peut ah. rentrer le lobby ou pas J'attends rien, ton micro ah, il bug. Qu'est-ce que C'est pourquoi C'est quoi C'est c'est n'ou Ok, allez-y. Vas-y, on récupère de masse bois. On est bien sur le petit battle. Um, C'est quoi le King of the Hill à Chazadin Hein Vous avez un parachute, vous êtes un parachute. Ouvrez -le rapidement les coffres de la ville. Tuez -les je les suis bloqué par une Je suis bloqué le dernier survivant pour gagner. Oh, oh good Non, mais là, je pense que vous battle a certainement perdu en prestige après c'est un, un serveur euh, PvP, euh, transformé en serveur euh, survie. Ouais, il y a quand même. Ouais, c'est <rire> <là>. ça quoi. Ah <rire> euh, bah c'était PvP 1v1 et c'est parti en <rire> c'est parti en FFA. <rire> voilà, ouais, c'est les 2, ils voulaient faire une survie comme ça et puis ils oublient de d'enlever. Et <rire> ils oublient de. <rire> <rire> Merde. On s'est trompé de map. Non oh non ils sont, sont trompés de commandes. Du coup c'est cette map qui est sur euh, du survie. Ah si mais il y en a y en a y en a qui ont dit ouais euh, moi j'ai eu euh, du, du diam ça. Je pense que c'est totalement faux. Ouais totalement. Allez j'y retourne. Ah Du coup attends je vais essayer le H1Z1 H1, tu viens Le quoi Le H1Z1. Vas-y, euh, parce que moi, sinon, je vais perdre tous mes minerais. <rire> Attends, mais mec, euh, je peux crafter de la Glowstone, c'est incroyable. En même temps, si tu casses de la Glowstone, euh, mec, il connaît pas Minecraft quoi. Oui, mais justement, euh... justement, justement, je peux crafter de la Glowstone, mais c'est juste. Euh, on est sur un serveur PVP, je peux crafter de la Glowstone. Même. <rire> vas-y, tu viens avec moi sur la chaîne Zelda ou pas Pourquoi ça, va ça bug aussi Euh, non. Bah, vas-y, moi, je sais ça. Ok, vas-y moi je vais essayer. Hop attends ça me met le ressource pack. Ce qui est un ressource pack exprès. Putain ouais. si ils ont fait ça correctement, si ils ont fait ça correctement, je vais geeker. Making. Allez moi je vais prendre récupérer toutes les enfants comme un connard. Euh en jeu, <rire> deux survivants, six survivants en attente. Hop En fait, euh, finalement, pour la soirée posée, on va pas jouer un jeu. On va faire ça. On va sur Buddy Battle. <rire> on va faire bugger le cerveau. Je casse avec le sol de la, je casse avec le bloc, mais pour rien, je te jure, mec. Attends mais, <rire> euh, aïe, tiens voir. Ouais, je me disais je bug mais j'étais en train de chunk. <rire> T'as mec, la map elle est son comme tout maintenant. Mmh, elle est chelou. Comment on dirait il y a eu, y a eu euh, Fukushima parce qu'on casse tout. <rire> parachutage dans 60 secondes. Là, ça va commencer dans 60 secondes, ça va être cool. Vas-y, mmh. ah, si je me fais une épée en pierre. Oh, oh. Hop, parachutage dans 50 secondes. J'aimerais bien récupérer du fer pour pouvoir... Euh... Attends, t'es là mec, Je suis en train de me choper tous les trucs Attends, je, je <rire> me fais une app. Je rigole que tu te donnes un trou alors que t'as tout fait. Non, non, non. T'as cru toi. Bon, par contre, ça va être un peu euh, difficile étant donné que je t'explique. Euh, on commence à avoir le problème de la bouffe. Ouais, bah euh, moi, ça me... Je suis marre de ça. Hein, <rire> toi... <Ouais>. Moi.. <rire> par un parachutage dans 20 secondes. Attends, il me fait toi, moi je le fais moi. Ah, maintenant c'est vrai, mais... Non, parce que je fais la gueule. Euh, mixeur Attends, je vais me casser. Arrête, on est pas bug Ouais, ton micro il, il bug des fois, c'est normal. Ah, euh, micro bug, attends. Oui, genre ça fait pouf. Que mes pète dans son micro. Parce que je m'appelle. Ah, c'est trop stylé ce qu'ils ont fait pour le parachutage, ils ont mis des, des cordes attachées à des poulets. C'est parce que je m'appelle Patrick Sébastien. Et nu. Bah. Comme son maître, quoi. Oh yes, Nathan. Quoi? Ils ont fait un genre de DayZ, mais en Hazada. Je sais pas si tu connais. Tu connais le jeu. Quoi oh. En fait, c'est un jeu genre un peu comme DayZ, sauf que tu t'es parachuté dans une ville. Oh, tu ah, dois putain, prendre euh, masse de stuff de tu es tu les autres et le dernier survivant. Et à moi, il y a une ligne de. Oh, j'ai une M4. Et il y a une ligne de. Tu vois, genre au cas où. Si t'es derrière, tu vois, tu meurs, il y a du. Il y a du gaz. bah, c'est trop stylé, il y a les mêmes armes que sur le. Ouais, je vois, c'est les clés là. Ouais, les clés, je suis dans le premier. Putain, je suis mort, non, je suis mort parce que t'as. Je vais pas de train, rien du tout. Le trou. Et va voilà, la être t'es où là. Bah là euh, normalement sur ta. Moi je suis allé dans le numéro 2 mais ça en temps d'attendre attends... Putain attends, je crois. Oh oh tous les blocs a, a au hub comme ça quand on spawn tu meurs t'es vraiment un salaud <rire> et donc, du coup je meurs ben voilà ouais voilà quoi c'est un peu con pour toi mais... Attends, et non mais y a, il y en a, y a, y a, y y a qui font vraiment du pvp cette map de merde deux ans plus tard j'en attends c'est trop bien fait hein je te jure le mec je suis euh... en train de le défoncer depuis tout à l'heure en après fait, t'es passé à gauche ou à droite non mais attends moi je suis en train de faire une partie. Tu peux pas me spec. Vas-y je vais. Ouais, je ah mais je sais pas. pas mec, je, je, je suis tellement actif à... que j'utilise ouais, la glace. J'utilise de la. Euh ouais. J'utilise ouais, de la glace pour monter quelque part te dire. Oh il me tire dessus ce bâtard attends je vais lui tirer à la mitraillette mon ray. Je vais pas rentrer pour franchement. Putain je défonce. Oh merde putain je peux plus tirer. Fusil à pompe. Je, faut que je me fasse une pioche en pierre pour que je puisse enlever euh, les blocs du hub les gens quand ils spawnent ils tombent putain gros je crois j'ai plus de balle sa mère c'est le chat de oh putain il est en train de me défoncer je vais mourir non, I don't want to die Y'a un mec en haut avec un sniper gros en haut d'un bâtiment Allez recule gros, je l'ai monté en l'air Charte ta sœur, charte ta sœur enculé Ah si tu peux récupérer des pouces, je vais tenter mes arbres, tu vois, <rire> je connais les bails hein Ça bug un peu hein Vache t'attends un menu Ouais, il me reste ah, un okay. PV du coup Par exemple, je pense avoir un petit problème parce que du coup j'ai dû prendre le micro de la webcam. du coup ça va pas Bon je fais une petite pause Voilà. voilà c'est bien c'est juste que mon micro est un peu près de ma gueule de con Non je rigole Tu me blagues Je dis pas que je suis con Faut se calmer Ta gueule à peine Comment on bouffe Bah ben, il n'y a pas de bouffe. Putain, j'ai plus de balles dans mes armes. Putain, mais je peux pas répondre. Hop, je reload de mon fusil à pompe, on, on est parti. OK, je suis mort, et m'a tué. Enfin, elle m'a tué. On bouffe ta gueule. <rire> ça continue. Ah là, je vais me faire ban pour toujours. <rire> tu vois c'est que le début, d'accord et d'accord. Encore et encore. Non, je rigole, c'est une blague. Ah, ah, Natgar, je suis là. Vas-y vous venez euh, sur on le plastron. Les, les gars, les gars, les gars, venez ouais, sur, sur le plastron. Les gars, les gars. Allô, les gars, allez. Non, on est déjà est dans marrant, une partie d'ajaenda. Sur le plastron. Par contre, Nat, après, il faut se retrouver. Hein. Tu vois mon skin ou pas, Nat Non, euh, ouais. pas sur le plastron, sur la clé. Ouais, tu vois mon skin Ouais, ouais qui stylé, ouais. est ouais Ouais, c'est même que, que l'autre ouais mais en fait ma soeur a des poupées et hier, hier c'était l'anniversaire de sa poupée what the fuck écoute pourquoi pas ce qu'elle veut hein comment on a de la bouffe putain mais j'aimerais le répondre attends je me coup, suis fait ça... ban attends ça commence dans 10 secondes hein. bah oui je me suis fait ban au niveau de je me fais ban des minutes. commentaires je peux plus parler ouais je suis mute ah ouais donc euh, t'es mute c'est le plugin qui bug. Gar, t'as vu Nathan la parachute Ouais. <rire> Moi, je... <rire> et ouais, faut que je fais quoi là Ben à ce moment là, j'aimerais bien euh, faire le bâtard et faire un truc du genre... Non, c'est ta mère. Ce qu'il fait, c'est C'est le plugin qui bug. Pourquoi y a du quoi <rire> Ouais. <rire> oh bâtard, ça aurait été violent. Mais bon, là, j je peux plus. Je peux plus Nathan, parler. Attends, ah, soul... euh... les là. On est venez sur le plastron, on s'en fout de votre partie. C'est de la merde. Victime Bolos. Tu rigoles, c'est trop bien la survie. Vas-y, je, je, je veux dire... C'est bien la survie quand tu ne fais pas bolos. <rire> c'est vraiment la survie bolos. <rire> <rire> Au pire, vas-y, sur me savoir ça. Euh... Bon, moi, je vais te partir manger parce que... bon je manger. What? Mec, je ne peux plus craft. Ouais. cher ils ont remis le, ils ont remis le truc. Ils ont tout réparé puis la t'as le thalsem. Oui c'est bon, j'ai plus craft, j'ai plus craft c'est bon. Vas-y j'ai un bordage aussi. euh Nathan Non je sais pas ça ça bug quelque chose. Oh j'ai des de sniper gros. Non mmh, ouais, parce que. <rire> Moi vois... mon ballon va les cambouiller what the fuck. Mais qui <rire> au <vaut> marre. <rire> Norage, FDP, FDP, FDP, Norage, Norage, Norage, Norage, Norage, A été kick pour cheat. Ou ping, level. Euh... <rire> oh non, il y a un modo, mais il tu a. Viens, attends. Mec, t'as raté un truc. Il <rire> y a quoi de chez toi dans la map euh, Il y a une église avec une horloge. J'essaie de retrouver. Et ah, moi je prends une ça... arme dans euh... la main. Asie, ah il est où ce putain de trou Il y a un mec qui une mairie juste à côté. Attends, il y a un mec juste devant moi. Je vais me rapprocher pour le défoncer. Crève ta mère. Je, je fais un crève ta soeur je vais Ouais, c'est ça en gros que je fais. Hein. Asie, ah il est où Je vais me rapprocher de lui juste pour le défoncer. Trop on spawn. Asie, les gars, connectez-vous là. C'est c'est c'est nul là. Oh non Oh non oh, il a un Oui, je l'ai fait Oh plus, non Oh mec Mec fait Non mec, ça remarche Oh la merde, elle très si Ça remarche Putain, j'ai été Bah du coup, du coup... Donc cool. voilà, là, écoutez les chavois, voilà, on a vu ce que ça donnait quand ça bug. C'est incroyable. Voilà, c'est vraiment marrant. Vas-y. Je suis dégoûté. J'ai pas le stripe, ça me vient. Je suis dégoûté. Ah là là. On oh. bah, vas-y. Euh... Voilà, voilà. écoutez euh, les Chavay, j'espère que cette vidéo vous aura plu. <rire> N'hésitez pas à. Oh. Attends y a un mec. À vous, à vous abonner. Euh... Non. non, non, non. Écoutez Chavay, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce en haut ou en bas, tout en expliquant pourquoi dans les commentaires. Euh, voilà, allez, chats. I yeah Okay